bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais aborder un sujet qui peut paraître très bête mais qui est vraiment très important dans votre formation c'est comment faire une bonne heure de conduite alors les secrets que je vais vous donner dans cette vidéo quelque part honnêtement ça vaut de l'or ça vaut de l'or donc pas parce que c'est moi qui crée cette vidéo absolument pas mais tout simplement parce que si vraiment vous voulez économiser de l'argent mais surtout du temps croyez moi que si vous respectez les points que je vais vous donner ben, vous allez probablement de manière plus rapide et vous allez voir que vous allez travailler de manière beaucoup plus efficace donc si je me permets de faire cette vidéo c'est que après avoir vu ben, des centaines en fait de candidats je me rends compte que parfois alors pas tout le temps évidemment mais souvent quand même, il y a des gens qui viennent en formation en auto-école et qui pensent que ça va être facile et que sans effort, on va avoir du résultat. Pire encore, il y a des gens qui peuvent penser que parce qu'ils payent en fait une formation, un service, le résultat va être là sans jamais faire d'effort et sans jamais en payer le prix. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à la revisionner parce qu'au premier abord, vous n'allez peut-être pas tout enregistrer. C'est important aussi de revisionner les vidéos et partagez-la évidemment si vous pensez qu'elle pourra aider quelqu'un on y va tout de suite On va retrouver des gens aujourd'hui qui sur internet ou alors des élèves en réalité Tout simplement vont venir et vont penser qu'on va vous donner une solution efficace à tout on va penser que par exemple le code, en regardant une simple vidéo sur YouTube ou en allant tout simplement dans une auto-école, on va avoir du résultat sans jamais en payer le prix, sans jamais faire d'efforts. Mais ça honnêtement, ben, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner parce que 99% des gens qui ont eu leur examen, à un moment donné, ben, ils ont forcé et ils ont fait des efforts. Et si aujourd'hui vous avez envie d'abandonner ou que d'ailleurs vous abandonnez dans vos formations en auto-école, c'est tout simplement parce que vous oubliez l'essentiel, c'est pourquoi vous, vous êtes engagé. Et pourquoi à un moment donné vous vouliez le permis de conduire Donc maintenant mon premier conseil c'est Si c'est possible, parce que des fois c'est pas toujours le cas De n'avoir que un seul ou deux moniteurs d'auto-école. Alors je sais que parfois, vous en avez 4 5 6 évidemment, vous n'avez pas toujours le choix, mais si c'est possible, bah c'est mieux d'en avoir qu'un ou deux, tout simplement pour avoir un meilleur suivi pédagogique derrière. Vous voyez, des mots qui peuvent changer, des explications différentes, des schémas différents, ça peut être intéressant, mais ce que je ne voudrais surtout pas, c'est qu'à un moment donné, vous soyez perdu. Parce que ce n'est pas une formation simple, la conduite, et si à un moment donné, on vous a dit quelque chose et qu'un deuxième moniteur vous dit l'inverse, et qu'un troisième par-dessus il y a encore quelque chose de différent vous allez vous perdre et vous allez perdre du temps donc si c'est possible premier conseil avoir un ou deux moniteurs d'auto-école mon deuxième conseil c'est la composition d'une heure de conduite souvent vous pensez à tort qu'une heure de conduite ça va être que de la conduite mais en fait si on regarde bien une leçon de conduite qui dure 60 minutes 50 minutes peu importe si on regarde bien comment en gros elle doit être composée au début bah, peut-être que vous allez faire connaissance avec votre moniteur d'auto-école ou peut-être tout simplement simplement qui va vous rappeler en fait les points à améliorer. Ensuite, il va y avoir tout simplement ben, un objectif de travail. Aujourd'hui, vu que tu es en fin de compétence 1, on va se permettre par exemple d'attaquer la compétence 2 sans pour autant oublier la compétence 1. Et on va travailler par exemple la conduite préventive, c'est-à-dire on va rechercher en fait les priorités à droite. Une fois que vous allez avoir déterminé un objectif de travail, ce qu'il faudrait faire, c'est évidemment faire un cours de conduite. Alors attention, un cours de conduite, là ça va être 80% du travail, mais ça ne va pas être que ça. Pourquoi Parce que de temps en temps, vous allez devoir bah, vous arrêter pour faire ce qu'on appelle des arrêts pédagogiques. C'est-à-dire bah, mon moniteur d'auto-école il va devoir en fait me montrer comment on fait un créneau. Peut-être me dessiner aussi comment connaître et trouver une priorité à droite. Peut-être aussi que, par exemple, il aura besoin à un moment donné de me donner plus d'explications sur une certaine technique. Et une fois que vous avez fini votre leçon de conduite, à un moment donné, vous vous rapprochez de l'auto-école pour faire un bilan sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Et pourquoi pas aussi déterminer la prochaine fois un objectif futur à travailler alors évidemment quand je vous dis ça c'est très théorique hein, ça peut arriver que à un moment donné ben voilà hein, j'ai eu un élève de conduite lundi et mardi et qu'aujourd'hui je sache pertinemment avec lui ce qui doit travailler il a un niveau correct on y va assez rapidement en conduite sans pour autant détailler tout ce que je viens de dire d'ailleurs de plus en plus dans les auto écoles on vous dira par exemple 20 heures de conduite et 5 heures de théorie la théorie c'est ce qu'il a au début d'une leçon de conduite à la fin et ce qui de temps en temps va y avoir au milieu on va rentrer en fait dans le vif du sujet vous allez avoir avant votre leçon de conduite et en suivant il y aura le après donc point important déjà ça peut paraître bête mais c'est d'arriver à l'heure c'est à dire que si j'étais à votre place ce que je ferais c'est que j'essaierai toujours d'arriver 5 10 minutes à l'avance pourquoi faire ben, peut-être déjà pour arriver dans un état d'esprit détendu fumer une cigarette si jamais je fume et surtout aussi commencer déjà à me préparer en fait à ma leçon de conduite vous voyez par exemple si demain vous faites de la boxe ben, Qu'est-ce que vous faites en amont Vous préparez votre sac, peut-être aussi dans votre tête ça sera la même chose, vous savez déjà un petit peu ce que vous allez travailler et c'est justement la suite de mon conseil, c'est qu'une fois que vous êtes arrivé à l'avance, ce qui peut être intéressant aussi, et ça, attention à ça, je vais y revenir, c'est que vous devriez déjà vous remémorer votre dernière leçon de conduite ou vos deux ou trois dernières leçons de conduite. Pourquoi je vous dis ça Point très important, c'est qu'il y a trop d'élèves aujourd'hui qui ne savent pas ce qu'ils doivent améliorer dans leur conduite. Quand je prends un élève que je n'ai jamais vu, la question que je lui pose à chaque fois, c'est qu'est-ce que tu as travaillé la dernière fois Ma deuxième question, c'est toujours la même. Est-ce qu'il y a un point, une difficulté qui ressort systématiquement Si l'élève il me dit, ou s'il me dit, je sais pas, ben déjà je sais que j'ai affaire à quelqu'un qui honnêtement s'en fout un petit peu de ce qui fait. va se passer. Et honnêtement, pas de langue de bois sur cette chaîne YouTube le temps dans une auto-école, c'est de l'argent. Donc si vous arrivez et que vous ne savez même pas déjà les points que vous devez améliorer, vous perdez votre temps, votre énergie et votre argent. Et là, on se retrouve parfois avec des gens. Ah, il me faut 10 heures de plus pour passer le permis. Ben oui, il te faut 10 heures de plus. Pourquoi Parce que tu n'as pas été engagé à 100% à chaque fois que tu es venu en leçon de conduite. Donc avant votre conduite, point numéro 1, c'est vraiment voilà d'arriver à l'avance, de savoir vraiment qu'est-ce que je vais travailler aujourd'hui et surtout qu'est-ce qui ne va pas dans ma conduite. Est-ce que je manque de contrôle dans mes rétroviseurs est-ce que le moniteur, il me dit à chaque fois, ou les moniteurs, tu freines pas assez, du coup, tu arrives toujours trop vite dans tes situations Est-ce que mon problème, c'est que je regarde mon levier de vitesse Bref, engagez-vous et sachez surtout qu'est-ce que vous devez améliorer. Ensuite, autre point important, c'est pendant votre leçon de conduite, honnêtement, écoutez votre moniteur d'auto-école. Alors, je ne veux pas faire le moraliste à deux balles, mais honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves aujourd'hui qui ont des difficultés pour la simple et bonne raison, qu'ils n'écoutent pas ce qu'on a tendance à leur dire. Quand je vous dis écoutez, ça peut être tout simplement ses directions. Voilà, Je ne suis pas en train, en tant qu'élève, de demander quatre fois à mon moniteur Là, on va où Et là, on doit aller où Et là, on doit aller où Non. À un moment donné, quand je commence à avoir un certain niveau, on m'a donné tout simplement une indication, je l'entends et je l'enregistre. Écouter, ça veut dire aussi à un moment donné, si le moniteur m'a expliqué quelque chose, ben, c'est tout simplement plus facile si j'arrive dans ma tête à écouter ce qu'il me dit, l'enregistrer de manière à plus tard ben, le réassimiler et surtout le réexécuter. Je vous dis ça parce que par exemple la dernière fois, j'avais une personne, j'étais en train de lui expliquer la technique de frein. Cette personne, elle avait un certain nombre d'heures de conduite, mais surtout des capacités. Et cette personne qui avait 14 heures de conduite ne maîtrisait pas encore le frein, alors qu'au final, elle avait un sacré potentiel. Mais quand je lui montrais en fait la technique du frein, elle eh à regardait à gauche, elle regardait un peu à droite. Honnêtement, voilà. moi, je n'ai rien à perdre. Par contre, une leçon de conduite, on la paye. On perd aussi son temps. C'est ce qu'il faut vraiment retenir. Donc, quand je vous dis d'écouter, c'est vraiment la meilleure technique pour avancer le plus. Quelqu'un qui progresse, c'est avant tout quelqu'un qui écoute. On peut avoir des difficultés, y a vraiment pas de problème. Mais aujourd'hui, je me permettrais même de dire que 80% des gens qui ont des difficultés, c'est parce que ce sont des gens qui n'écoutent pas. Et honnêtement, en tant que professionnel de la route, d'avoir quelqu'un à côté qui écoute ce qu'on lui dit, même s'il a des difficultés, en tant que moniteur, c'est quand même aussi vachement plus motivant. Ensuite, c'est important aussi de oser poser des questions. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans une voiture d'auto-école, vous allez être deux, peut-être aussi parfois trois, mais n'hésitez pas à poser des questions. Votre moniteur d'auto-école, vous le connaissez. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Il vaut mieux paraître ridicule 5 secondes que idiot toute sa vie. » ensuite ne vous précipitez pas c'est à dire qu'en en fait quand vous allez par exemple attaquer des manœuvres quand votre moniteur va vouloir vous montrer les démarrages les démarrages plus rapides les démarrages en côte, parfois on va retrouver des gens qui veulent à tout prix tout de suite prendre les commandes etc faire les choses sans même en fait avoir eu à côté une démonstration là aussi à vouloir aller trop vite au final on risque surtout de perdre son temps et encore une fois son argent et ne pensez qu'à ça c'est à dire qu'à un moment donné si vous faites une manœuvre de manière rapide et que votre moniteur freine en vous disant bah, justement, c'est lié au point dont on parlait juste avant Tu m'as pas écouté, je t'ai dit de faire attention Regarde, il y a une voiture, tu l'as pas vue, c'est moi qui freine bah, On se retrouve là aussi dans la difficulté des deux points que je suis en train de vous annoncer Un, j'écoute pas Et deux, finalement, je me précipite dans tout ce que je fais Donc au final, bah, je progresse pas Et ensuite, attention aussi à vous engager, mais à vous engager vraiment C'est-à-dire que si par exemple, vous faites une heure de conduite Honnêtement, une heure de conduite, ça passe quand même assez vite Surtout quand on regarde le contenu de l'heure de conduite Ce qu'il faut vraiment, c'est être engagé du début Jusqu'à la fin. C'est-à-dire que si, par exemple, les cinq premières minutes de votre heure de conduite, vous êtes en train de penser au dernier Snapchat que vous avez envoyé à votre meilleur ami, vous êtes en train de sentir dans votre poche votre téléphone qui vibre, ou vous êtes en train de penser à ce que vous allez faire cet après-midi, ben, ça veut dire que finalement, vous êtes là, mais sans vraiment être là. Et là aussi, je ne suis pas engagé à 100% dans ma conduite. Avoir des difficultés, ben... C'est pas grave, parce que dans chaque apprentissage, à un moment donné, on a tous des difficultés quelconques. Ce qui devient plutôt dommage, c'est de devoir en fait répéter 20 fois la même chose, mais à la même personne. Parce que la plupart d'entre vous, même si vous avez des difficultés, vous allez progresser. Mais vous allez peut-être avoir une progression beaucoup plus lente que ce qui aurait été prévu à la base. Je vous donne un exemple tout simple. En ce moment, j'ai une élève, on va l'appeler Marie, et Marie, elle a 32 heures de conduite. Marie, elle est, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, là tout de suite, en train de passer son permis de conduire. Et elle passe son permis pour la deuxième fois. Alors, 32 heures de conduite pour un deuxième passage au permis de conduire, il n'y a rien de catastrophique. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette élève, au fond de moi, je suis convaincu que si elle m'avait écouté davantage, si elle s'était un tout petit peu plus investie dans sa formation, elle aurait pu en 25 heures passer son permis de conduire. Je vous parle évidemment du second passage. Je ne sais pas si elle l'aurait eu, je ne sais pas si elle va l'avoir aujourd'hui. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'elle aurait au moins économisé 7 heures de conduite mais finalement elle n'avait pas 50 problèmes elle avait toujours le même problème et j'avais beau lui faire travailler de manière différente lui montrer j'avais beau lui expliquer aussi à un moment donné elle a rien changé donc rien n'a changé aujourd'hui ce que je lui souhaite vraiment c'est d'avoir son permis de conduire mais je trouve au fond de moi dommage d'avoir payé 7 heures supplémentaires qui honnêtement aurait pu facilement être économisées. et maintenant troisième partie une fois que j'ai terminé ma leçon de conduite bah, il va y avoir le bilan et pour moi le bilan de la fin d'une heure de conduite je vous filmerai ça si ça vous intéresse ce qu'il y a c'est que le bilan The c'est vraiment le moment le plus important dans le sens où, avec mon moniteur, je vais faire le point sur les erreurs que j'ai l'habitude de faire et que je pourrais facilement corriger. Une erreur qui aura été ponctuelle ou dangereuse et qu'il faut éviter que je refasse. Les points aussi qui sont positifs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, il ne faut pas que le moniteur m'accable, sinon forcément je vais perdre ma motivation. Et puis pourquoi pas aussi discuter d'un objectif futur. Aujourd'hui, ce que je dois être capable de faire, même si mon moniteur d'auto-école, bah, des fois, il n'est pas toujours sympa, il ne m'écoute pas toujours, bah, quelqu'un d'hyper pédagogue, peu importe, c'est aussi être capable, vous avez tous un livret de conduite, de vous situer dans la formation. Est-ce que je me retrouve dans la compétence 1 Est-ce que je me suis dans la compétence 2, 3 ou 4 Où est-ce que j'en suis par rapport en fait à l'examen du permis de conduire Quels sont mes points forts Quels sont mes points faibles Si jamais j'ai des points faibles, je vais travailler parce que je sais ce que c'est en vue de les améliorer. Et ce que je vous invite à nouveau à faire, c'est s'il faut, moi je suis quelqu'un, personnellement ça marche. J'écris beaucoup, la preuve hein, quand je tourne une vidéo, souvent à côté j'ai des tas d'écritures d'ailleurs il n'y a que moi qui suis capable de relire ça bref ce que je veux vous dire c'est que souvent le fait de mettre à l'écrit ce qui va ce qui ne va pas ça permettra en fait dans votre tête de pouvoir le modifier de manière plus simple puis dans ma tête aussi je vais pouvoir penser déjà à la prochaine leçon de conduite tiens aujourd'hui mon moniteur il m'a dit ça serait bien que la prochaine fois on va travailler les insertions sur autoroute bah tu contrôles un tout petit peu plus souvent tes rétroviseurs ça peut être aussi mon moniteur il m'a dit tiens ta boîte de vitesse tu regardes encore ton levier ça sert pas à grand chose tu as vu tu te trompes pas évite la prochaine fois de le faire. Voilà, surtout retenez une chose, c'est que la conduite n'est pas forcément que de la conduite. J'insiste bien sur ce point. La vidéo est maintenant terminée les gens, j'espère qu'elle vous a plu. Son contenu, il est quand même hyper important pour modifier les difficultés que vous pouvez avoir. Je me suis permis de la faire tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui viennent en leçon de conduite et qui sont pas vraiment engagés. Si vous n'êtes pas concerné par cette vidéo, évidemment, on peut la fermer et ne plus jamais la revoir, il n'y a pas de problème. Mais si elle peut aider quelqu'un, si jamais elle peut vous aider à vous-même, revisionnez-la, écrivez si vous voulez les conseils c'est important vraiment de vous engager et vous allez voir que votre progression va être beaucoup plus importante. On se revoit les gens dans une prochaine vidéo. A plus les gens.